les 11 et 18 juin prochains. Votons citoyens. Bonjour à tous. Nous sommes plus d'une centaine de citoyennes et de citoyens à nous présenter aux élections législatives partout en France. Nous sommes issus d'une dizaine de mouvements indépendants des partis politiques traditionnels. Des candidats citoyens pourquoi faire Pour faire progresser notre démocratie. Les députés que nous envoyons à l'Assemblée sont souvent prisonniers de leur parti, des petits arrangements, des tractations. Nous avons besoin de députés citoyens qui restent libres et qui n'ont pas juré de suivre aveuglément des ordres de parti. Pourquoi des députés citoyens feraient-ils autrement En tant que députés, nous n'aurons de compte à rendre qu'à nos électeurs. L'intérêt général, le bien commun et le respect de nos engagements passeront avant tout. Nous voulons contribuer à rendre la politique plus éthique, plus transparente, plus participative. Bref, Démocratique. Comment renouveler les pratiques Il y a urgence à ne plus laisser le pouvoir aux appareils politiciens. Nous ne venons pas pour faire carrière, nous venons pour nous mettre un temps au service du renouvellement démocratique. Des citoyens ordinaires, capables de devenir députés Il n'y a pas de diplôme pour devenir député. Nous sommes tous capables de nous forger une opinion éclairée. Nous sommes artisans, commerçants, agriculteurs, marins-pêcheurs, graphistes. Nous sommes une vraie représentation nationale. Vous voulez des candidats qui vous ressemblent, qui vous représentent, qui vous défendent et qui vous rendent des comptes régulièrement Pour ça, il faut voter pour les candidatures citoyennes. Retrouvez nos candidats sur caisseclair.fr.